connectés, donc on peut y aller. Alors bonsoir à tous et bienvenue sur ce premier live d'une longue série qui va durer pendant quelques semaines, qui porte aujourd'hui sur la reconversion professionnelle et le métier de professeur des écoles. C'est une problématique qui concerne beaucoup de personnes et qui se pose la question toujours de la légitimité dans ce concours et dans ce nouveau métier. Donc ce soir, on a décidé d'organiser ce live avec Stéphanie, et Pascal qui est avec moi pour vous prouver que non seulement vous, les personnes en reconversion professionnelle ont toute leur légitimité dans le concours, mais également dans le métier de professeur des écoles, mais qu'en plus, elles réussissent très souvent, très bien ce concours-là. Donc le but, c'est de vraiment vous, vous enlever ces, ces idées préconçues parfois que vous pouvez avoir, comme quoi vous n'avez pas votre place, vous n'y arriverez pas, eh bien si, vous pouvez y arriver. Donc Je vais laisser, euh, dans un premier temps, euh, Stéphanie et Pascal se présenter pour que vous sachiez un petit peu, même si je pense que vous avez certainement dû euh, croiser Pascal sur certains lives ou sur certaines euh, explications sur notre chaîne YouTube, et Stéphanie également, qui, qui peut euh, venir témoigner parfois. Donc, se présenter, puis après, on va commencer à poser des questions. Et vous pourrez également interagir, évidemment, et poser des questions puisqu'on a la technique Jean-Paul qui, euh, lui, se chargera de répondre aux questions par chat ou même, si vous avez plusieurs fois la même question, on l'abordera et on répondra en direct. Stéphanie et Pascal répondront en direct à vos questions. Alors, je vous laisse Stéphanie vous présenter. Alors, bonsoir, je suis Stéphanie, je suis professeure des écoles depuis cinq ans maintenant. Donc, euh, j'ai obtenu mon concours il y a cinq ans. Voilà, et j'ai euh, du coup fait la formation avec Fortpro, et j'étais en reconversion professionnelle. Voilà, voilà, donc je pense que vous attendez euh, le témoignage de Stéphanie et que ça va euh, bien vous éclairer sur ce qui vous attend euh, dans l'année euh, post-concours, mais également euh, dans le métier en lui-même et, et, et vos questions seront les bienvenues, donc euh, évidemment. Pascal. bonsoir à tous, donc euh, Pascal ça y est, donc j'ai une carrière, euh, bah, j'ai été enseignante pendant de nombreuses années, de la petite section au CM2, donc j'ai fait toutes les classes, ensuite j'ai fait de la formation, et puis je suis devenue conseillère pédagogique, et enfin, eh j'ai terminé ma carrière en étant inspectrice. Donc, inspectrice de l'éducation nationale, j'ai donc euh, participé de très nombreuses fois au concours des ju des, du professeur des écoles, j'étais dans les jurys, et donc, par conséquent, je vais pouvoir effectivement vous donner le sentiment d'un inspecteur dans un jury lorsque ce sont des personnes qui arrivent en reconversion professionnelle et qui, je suis d'accord, ont toutes leurs chances. Voilà, donc on va, on va voir pourquoi ils ont toutes leurs chances et en quoi ils, ils doivent effectivement être bien ancrés dans cette légitimité qu'ils ont. Alors, peut-être que Pascal peut nous préciser, puisque tout le monde ne sait pas, qu'est-ce que c'est qu'un inspecteur d'éducation nationale Quel est votre rôle euh, Alors, si ce n'est participer aux euros du concours, mais qu'est-ce que vous faites aussi Alors, un inspecteur de l'éducation nationale, c'est quelqu'un qui doit euh, évaluer euh, que le service public est euh, rendu euh, tel qu'il devrait l'être. C'est-à-dire, nous allons dans les classes, bien sûr, voir les enseignants. Euh, nous avons ce qu'on appelle un contrôle de conformité. Donc, nous devons vérifier que les élèves ont bien euh, les acquis euh, qui leur sont dus et qui ont été euh, bien sûr précisés dans les instructions officielles. Euh, ils doivent bien sûr vérifier que les élèves sont en sécurité, aussi bien affective que euh, physique. Donc ça, c'est la première partie. Hein, c'est une vérification, une évaluation au niveau, je répète, du service public rendu. Et puis la deuxième partie, c'est de travailler avec les enseignants pour les former, pour les aider à s'améliorer, euh, pour peut-être leur donner, euh, voilà, des, des des, des, des aides hein, lorsqu'ils le on demandent. Voilà, donc c'est ça principalement le travail. Après, il y a deux autres parties. Il y a la, la partie de la formation en général, et puis il y a la partie relationnelle aussi avec les municipalités, et puis euh, voilà, tout ce qui entoure aussi euh, l'école, et puis bien sûr les parents et la gestion de conflits. Mais voilà. Voilà, on, en, donc, on y reviendra. Voilà, donc c'est aussi, vous avez un rôle de supérieur hiérarchique Ah ben que... voilà, je suis le supérieur hiérarchique. Voilà, donc c'est là. J'assume cette fonction. Exactement, et c'est pour ça que c'est important parce qu'on y reviendra quand on fera les prochains lives. L'inspecteur d'éducation nationale, souvent, fait partie des membres du jury, quasi tout le temps. Vous avez un inspecteur d'éducation nationale ou un conseiller pédagogique qui, du coup, va légitimement se demander s'il a envie de travailler avec vous puisque c'est votre supérieur hiérarchique. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudra être vigilant parce que ça sera comme un entretien de recrutement que vous passerez avec la personne qui sera votre supérieur hiérarchique plus tard. Voilà, donc c'était important, je pense, de repositionner. Donc, vous avez euh, un membre de l'éducation nationale qui vient de débuter sa carrière, hein, euh, Stéphanie, et on va voir si elle s'épanouit, si c'est le métier vraiment qui correspond à ce qu'elle voulait faire. Et puis, Pascal, elle, qui aura vraiment son regard euh, bah, d'expérience et, et de, de, du, du concours, mais aussi du métier. Quelles sont les attentes de vos supérieurs hiérarchiques quand vous rentrez dans ce métier, les aides qu'ils vont vous apporter, les aides que vous pouvez aussi poser à ces personnes-là, parce que parfois, on a l'impression d'être tout seul, alors qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont là pour vous aider et vous aiguiller. Alors Stéphanie, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Donc, vous nous oui. avez dit que vous avez passé le concours il y a cinq ans, nous, est parti de la promotion Fort Prof. Vous êtes oui, au oui. concours, donc on va essayer un petit peu de repositionner le contexte. Vous nous avez dit que vous étiez en reconversion professionnelle. Donc, qu'est-ce que vous faisiez euh, avant de vous lancer dans ce métier, Stéphanie Alors, euh, mais moi, j'étais euh, tout simplement vendeuse en imprimerie dans une grande, grande enseigne de bureautique. Euh, enfin, voilà, J'avais un parcours professionnel plutôt atypique parce que j'ai eu plusieurs métiers et, et je tiens à le préciser aussi, je ne me suis pas forcément présentée à toutes les épreuves du baccalauréat, donc je ne les ai pas validées euh, perd cette période de rébellion, très certainement face à, à la scolarité. <rire> voilà. Donc du coup, euh, voilà, c'était important pour moi de pouvoir témoigner ce soir, parce que du coup, euh, effectivement, hein, mon parcours atypique euh, au niveau professionnel, mais au niveau scolaire, euh, montre que tout est possible. Voilà. Donc, euh, j'étais maman de trois enfants, ce qui m'a permis de pouvoir m'inscrire euh, malgré le fait que je n'avais pas un niveau euh, suffisant au niveau scolaire, on va dire. Et euh, du coup, ben, je me suis lancée dans, dans l'aventure euh, en me disant que peut-être euh, j'avais toute ma place dans ce métier. Et euh, du coup, ben, voilà, j'ai attaqué la formation avec euh, Fort Prof, en présentiel. Euh, et effectivement, c'est vrai que les premiers temps... Euh, euh, je me suis sentie un peu euh, en dévalorisation, mais c'était vraiment euh, personnel parce que ce n'était pas du tout le ressenti que j'avais en groupe, euh, ni avec les forts professeurs. Mais c'était moi, comment je me positionnais euh, face à mon niveau intellectuel, mon niveau scolaire qui avait été pour moi plutôt catastrophique. Et puis, passé ce cap euh, de 3- quatre semaines où je me suis beaucoup re-questionnée, ben, j'ai foncé. Et je me suis dit que pourquoi pas, et avec du travail régulier, de la volonté, de l'ANIAC, de l'organisation, et bien finalement euh, j'ai eu la chance en plus d'être euh, reçue au concours dès la première année. Donc c'est très cool. important. Voilà, de le dire avec des enfants, euh, une vie de famille euh, quand même du coup chargée. Mais si on est organisé, euh, il faut vraiment y croire. Et voilà, comme quoi, euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le niveau bac, ce n'est pas, pas un niveau scolaire qui fait de vous euh, futur euh, bon enseignant ou mauvais enseignant. Je crois que ça vient, c'est autre chose que ça. Et euh, la préparation de l'éducation, c'est juste ben, remettre son cerveau en mode euh, étude parce que quand on est dans un métier dans, dans, on ne fonctionne plus du tout de la même façon, notre cerveau ne travaille pas de la même manière, donc il faut juste une gymnastique cérébrale et puis euh, avec le temps on voit que le, certains acquis étaient cachés quelque part derrière et ça revient comme le vélo, il y a des choses qui ne s'oublient pas <rire> donc du coup effectivement très rapidement je me suis sentie à, à ma place voilà. Et, euh, donc, voilà il faut foncer, il faut y croire et voilà donc Stéphanie, si on peut revenir, donc vous n'aviez pas le niveau BAC, vous aviez trois enfants oui, et vous aviez aussi une expérience dans le privé. Donc vous aviez finalement le choix de passer soit le concours externe, soit le concours troisième voie. Oui, tout à, donc à fait. Vous, vous avez passé, L votre choix s'est porté sur quoi finalement sur le concours externe, parce qu'il y avait euh, plus de postes et voilà. que je me suis dit que euh, c'était peut-être euh, une chance supplémentaire euh, de réussir, tout simplement. Là, j'ai joué, euh, j'ai fait comme oui, dans oui. poker, quoi. Voilà. Sur le pourcentage de chance Oui, tout à non, fait. Non, mais c'est important fait. parce que souvent, c'est le cas de beaucoup de nos stagiaires qui, finalement, conjuguent plusieurs conditions d'éligibilité, peuvent passer plusieurs concours oui. et se posent la question de stratégiquement lequel je passe ou pas. Et ça, c'est vrai qu'on dit souvent, on ne peut pas le décider au départ, il faut s'inscrire à plusieurs concours, et puis en cours d'année, voir un petit peu son évolution, voir un petit peu comment on se situe par rapport au groupe. Et c'est un choix stratégique qui, parfois, se joue à quelques à demi points. Hein, donc il faut bien le penser et bien euh, l'anticiper. Et vous, Stéphanie, si on revient aussi, donc vous, vous étiez complètement sur la chose, pourquoi, à un moment donné dans votre vie, vous avez... Euh, eu cette envie de vous reprojeter dans ce métier Est-ce que c'était une vocation oubliée, quelque chose Ou alors, est-ce que c'est justement ce rejet à un moment donné qui fait que vous avez voulu avancer, vous prouver quelque chose Oui, alors je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Euh, ce n'est pas forcément d'être maman, comme ça peut être dit des fois, qui m'a ouvert les yeux sur ça. Non, je crois que c'est… Des rencontres professionnelles, des rencontres amicales et une évolution de ma vie personnelle et professionnelle qui m'ont fait me poser des questions sur ce que j'avais envie de laisser comme trace dans, dans la partie pro. Et je me suis dit que là où j'allais, j'étais en train de me perdre. Donc très clairement, voilà, j'ai fait rapidement un bilan et le métier de l'enseignement est apparu à ce moment-là. Euh, très clairement, ce n'est pas une vocation, je n'aurais pas depuis que je suis petite fille de faire ce métier, okay. absolument pas. C'est vraiment des étapes de vie, des rencontres aussi avec des enseignants que j'ai pu rencontrer euh, en étant soit parent ou en étant dans le milieu associatif qui m'ont fait me rendre compte que ce qu'ils pouvaient raconter de leur métier, que ce soit les mauvais ou les bons côtés, j'étais très attirée par, par cela. Et un jour, je me suis levée un matin, hein, vraiment, sans vous mentir. Je suis allée Attends. chez le coiffeur, vous allez tout savoir. Et quand je suis sortie de chez le coiffeur, je me suis assise sur un banc. Et j'ai commencé à regarder je comment on faisait pour accéder au C'est venu comme ça, tout simplement. Ouais, écoutez, <rire> c'était plutôt une bonne pensée à ce <rire> moment-là. <Donc>, voilà, <rire> super. <Ouais. rire> Donc, mais, mais pourquoi pas Après, euh, voilà, ça, ça peut être une découverte aussi au gré des discussions avec les uns et les autres, ça peut être une vocation enfouie. Donc là, je veux dire, peu importe, ou un bilan de compétences où on vous dirige vers l'enseignement. Et, et, et moi, je vous dirais, Stéphanie, par rapport à ce que le parcours que vous avez eu, vous avez noté, c'est très intéressant parce que souvent, les stagiaires nous disent, mais moi, j'ai un, un niveau à peine bac ou pas bac, ou j'ai mmh. juste un bac plus 2. Est-ce que, comme on entend qu'il y a eu une réforme avec maintenant bac plus 5, est-ce mmh. que ça ne va pas être trop compliqué pour moi Donc, vraiment, moi, j'ai envie de vous interroger là-dessus. Et vous, alors qu'il y avait un niveau bac euh, pas complètement finalisé. Comment s'est oui. passée votre année de préparation au concours Est-ce que ça a été très compliqué Est-ce que finalement, les choses sont revenues euh, difficilement, mais sûrement Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, euh, très clairement, les premières semaines ont été, été difficiles. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'a plus l'habitude de fonctionner cérébralement dans euh, l'apprentissage, d'absorber une quantités astronomiques d'informations. Les gérer, les traiter et les, euh, les réutiliser au tout début, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais en fait, on se rend compte très vite que notre cerveau est très malléable, et formidable et qu'au bout de quelques semaines, il y a plein de choses qui reviennent et même, on dirait que ça réouvre des, des portes dans le cerveau. Et donc on se rappelle de plein de choses. Il y a plein de choses qui arrivent à vous. Et du coup, on se sent pris ben, dans la machine. Et puis, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le présentiel aussi avec un mm -hmm. Donc, on est porté. Il y a un moteur qui fait que ben, on n'a pas envie de lâcher. Et puis, on se rend compte que finalement, quand on rend ses copies ou quand on prend la parole, on n'est pas complètement à côté de la plaque. Ça, c'est important. Donc, euh, du coup, effectivement, voilà. Mais c'est un travail de rigueur, euh, de régularité qui est euh, essentiel. Voilà. Euh, très clairement, si on travaille en dents de scie ou si on travaille de façon euh, ponctuelle, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Il faut être euh, euh, dans la vérité. C'est beaucoup de travail. Clairement, vous travaillez tous, tous les jours. Et, oui. Et voilà. pas se laisser tous les aller. Jours, Pardon, oui. vous continuiez à travailler, Stéphanie, pendant votre… Alors, j au tout début, je travaillais, puis ensuite, plus du tout. Donc, j'ai été euh, 100% disponible. Oh. Euh, ça, c'est une grande chance. Mais plein d'autres collègues de la, de la formation avec laquelle… Euh, de l'année de formation où j'étais, étaient tous des, euh, Activité, des personnes hein. en, en 35 heures. Donc, euh, oh. ils y sont arrivés. Donc mmh, euh, voilà. Mais euh, c'est de la rigueur et du quelque chose de régulier. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour travailler un devoir, parce que souvent, il faut y revenir dessus, il faut se requestionner, se positionner, il faut déjà euh, se préparer au concours, en fait. Donc très vite, il faut prendre cette, euh, ben, cette habitude-là de travail et clairement euh, le planning et euh, la réponse. Cadrage. Mmh. C'est ça. Oui, très important. Donc, persévérance oui. euh, et puis régularité, hein, c'est les mots euh, qu'on entend. Euh, et le cadrage, l'organisation, ne pas partir dans tous les sens. Le plus mauvais euh, allié dans une préparation au concours, c'est quand justement on commence un peu tout et on finit rien. Hein, donc, euh, c'est vraiment… Euh, L'idée du cadrage est importante, je pense, euh, quand on prépare ce concours. Et, et Stéphanie, alors vous, vous parliez de ça, mais vous aviez aussi, vous êtes arrêtée de travailler au bout d'un certain temps, mais vous aviez quand même trois enfants. Euh, oui. Comment vous arriviez à concilier qui vous aidait au quotidien Parce qu'avec trois enfants à gérer, j'imagine en bas âge, à la maison, euh, un travail au départ, même si après on est libre à 100%, il y a quand même les enfants, vous ne les avez pas donnés à, à vos parents. ne les ai en location. Je ne les ai pas mis en location. Ouais. <rire> non, bah, <rire> Non, non, euh, alors ben, très clairement, je pense qu'une des choses aussi très importantes à dire, c'est que quand on se lance dans un concours, on emporte avec nous euh, les membres de notre famille. C'est ça, c'est ça. Euh, voilà, donc c'est un projet personnel, mais il est à la fois familial. Et ça, oui, il faut oui. le considérer. Donc en fait, il faut être tout de suite très clair au début, et c'est là où l'organisation est essentielle. C'est qu'il faut aussi se laisser des temps en famille parce que nos enfants ont besoin de nous. Notre mari, moi j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari sur qui j'ai pu quand même beaucoup compter, mais ça peut être aussi épuisant, donc il faut que tout le monde trouve sa place. Donc il faut vraiment mettre des créneaux où en fait on lâche prise aussi pour être dispo pour sa famille. Et c'est très important aussi d'avoir cette bulle d'oxygène qui permet de tenir sur la longueur. Euh, voilà donc moi par exemple je m'étais euh, interdite très clairement de travailler le dimanche mmh. voilà. le dimanche était la journée off puisque mmh. mon mari était là mes enfants étaient là et Bien moi, sûr, c'était une journée où j'oubliais toute cette charge mentale de la préparation et je m'oxygénais et ça a été très important et je n'ai jamais euh, lâché ce dimanche c'est euh, très bien. Je pense qu'il m'a permis de tenir sur le long de la préparation. Voilà. Ça. Mais c'est souvent ce qu'on dit, ce n'est pas la quantité hein, qui est importante. La quantité, évidemment, on ne peut pas prétendre préparer ce concours en faisant euh, 10 minutes de cours par jour. Mais ce n'est pas la quantité, c'est la qualité, surtout. C'est le fait de se dire, là, je vais trois heures, mais trois heures à fond. Je ne suis pas encombrée par les réseaux sociaux, par les enfants, etc. Je me concentre à mon travail. Mais demain, je sais que je profite et que je fais… Euh, un off toute la journée. Et ça, c'est très très important aussi, parce que parfois, le constat qu'on a, et Pascal pour en parler, de, de, de stagiaires qu'on peut avoir dans la prépa, c'est que parfois, ils ont l'impression de travailler, et c'est vrai qu'ils travaillent, mais ils sont tellement perturbés Pleine de sources externes, les réseaux sociaux, c'est la pire des choses. On parlait des groupes WhatsApp tout à l'heure avec Pascal, c'est super parce qu'on s'entraide, on communique, on se soutient, mais parfois on se, on rend, se, même aussi. Compte, voilà, on se rend même plus compte de la, de, du, du stress, de, du, du, de la façon anxiogène que ces réseaux ont de, de, de, de nous encombrer mmh. la vie. Hein. Donc il faut aussi pouvoir mettre le off sur ça et on en parle d'autant plus que beaucoup de nos stagiaires nous en parlent aussi et nous disent que ça les encombre et, et on a l'impression qu'on loupe un, une info parce qu'on n'y est pas, mais finalement, ben, ça nous rend <rire> service de toujours être connecté ou de, ou de faire les choses sans être vraiment concentré sur sa tâche. Donc, c'est bien. Et moi, je pense que le, ce que vous dites, Stéphanie, c'est très clair. On peut avoir une vie familiale, on peut avoir une vie professionnelle, on peut avoir. Euh, plein de choses au quotidien, mais quand on s'attribue des temps de travail pour cette préparation au concours, on est disponible à 100% sur la préparation au concours, on ne fait pas autre chose. Et quand, par contre, on a décroché, on s'enlève le mauvais stress, style « je vais tout, tout oublier fait. demain, je ne vais plus me rappeler de rien, je ne vais pas avoir fait mon devoir d'eux », mais on profite et le lendemain, on s'y remet. Donc, c'est très, très important, et je vous remercie parce que ça confirme vraiment les conseils qu'on peut faire à nos tout stagiaires à au quotidien. Dans l'organisation personnelle et… Tout à fait. Alors Stéphanie, si vous aviez, si vous, vous rappelez, hein, puisque ça fait quand même 5 ans, de votre organisation, de votre année de préparation au concours, quel conseil, alors on l'a un peu compris, hein, l'organisation, la régularité, la persévérance, euh, le cadrage, un conseil que vous donneriez euh, essentiel pour vous aux au candidats au CRPE, c'est quoi je, je leur dirais que il y a des passages de creux de vague où on a l'impression que plus rien ne rentre ou que là on stagne et qu'en fait c'est ces moments-là où il faut s'accrocher et c'est là où est toute la force du coup du groupe euh, ou en tout cas en présentiel moi ça m'a été très favorable et en particulier un travail en binôme puisque j'ai trouvé un partenaire de choc euh, avec qui j'ai pu traverser les moments de creux de vague même dans la même parce qu'en général c'est plutôt bien fait euh, l'être humain ne va pas craquer forcément chaque fois au même moment. Donc, quand on flanche, l'autre tient à la barre et vice-versa. Et c'est ce qui nous est arrivé avec mon binôme de l'époque, qui est resté une, du coup une grande amie maintenant, puisqu'on a traversé tellement de choses ensemble que ça crée des liens. <rire> <rire> voilà. Et donc, euh, je, dirais, euh, je dirais de ne pas s'enfermer dans la solitude. En fait, mmh. il ne faut pas tout le temps être enfermé euh, dans euh, ses dans exercices, etc., euh, le regard extérieur, euh, le travail en groupe, euh, les échanges vont énormément enrichir et vont permettre de passer euh, les moments des fois un petit peu compliqués qu'on peut avoir pendant cette préparation. Donc voilà, voilà. et je reviendrai aussi sur l'organisation, c'est-à-dire se dire le lundi je fais du français, le mardi je fais des maths, et peut-être pas euh, que ça devienne imbuvable, c'est-à-dire que si on… On ne fait qu'une semaine de français, puis une semaine de maths. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément euh, très agréable d'enchaîner oui. euh, que des exercices oui. de français. fait ça. Une semaine, puis passer aux mathématiques, mathématiques. Voilà. Il faut, je pense, faire un peu de l'un, un peu de l'autre. Quand on a des moments moins bons en français, on se remotive avec les mathématiques et vice-versa. Ah, voilà. Okay. <rire> en tout cas, c'est la méthode qu'on avait mis en place et qui nous a permis. Des moments où on rendait un devoir en français où on s'était bon c'était plus compliqué. Mais celui de mathématiques bon ça, ça se passait mieux donc voilà et vice versa. Et vice -versa. <rire> Super. Et, et est-ce que vous pouvez Stéphanie comme ça après ça fera la transition avec Pascal nous parler un petit peu de le, du passage de l'oral et de cette légitimité parce qu'autant à l'écrit on se dit bon mais ben, finalement je vais travailler et puis bon je serai devant ma copie et je vais essayer de faire le mieux possible. Mais là où parfois certaines perdent leurs moyens encore plus. C'est devant euh, ce, ce grand jury. Hein, c est, c est, ils sont parfois deux, trois personnes. Hein, oui, deux, trois oui. personnes. Oui. Voilà, qui sont plus ou moins bienveillants. Alors, avec Pascal, c'est toujours de la bienveillance, mais parfois, certains jurys veulent aussi tester les candidats et font le côté un peu moins sympa pour les mettre en situation. Et, et vous, est-ce que vous vous rappelez de, ces, de cet oral, enfin, de ces oraux que vous aviez passés Est-ce que vous vous êtes senti légitime Est-ce que vous n'avez pas perdu pied Parce que ça aussi, certains nous disent bah, exprimer à l'oral, euh, moi, ça fait longtemps que je n'ai plus euh, pris la parole devant, devant quelqu'un, que je ne me suis plus présentée. Comment l'avez-vous vécu, vous Alors, euh, j'avais la chance, ben justement, euh, dans certaines situations, le fait d'avoir un passif professionnel peut apporter oui. des plus que positives, oui. puisqu'on peut se servir de compétences que l'on a acquises dans nos anciens métiers pour euh, s'en resservir. Euh... Alors, moi, j'étais dans le métier de la vente, donc très clairement, la communication faisait partie de mes points forts. Et oui. du coup, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé <rire> et euh, on a justement beaucoup. Euh, travailler aussi en équipe pour se mettre mise en situation même entre entre euh, élèves hein, en fait pour euh, voilà pour se tester et pour être vraiment prêt donc c'est pour ça que je dis que le travail de groupe est très intéressant parce qu'en échangeant, on va se rendre compte peut-être de tics qu'on peut avoir, donc on peut tout les corriger parce que ça c'est quelque chose qu'il faut aussi, euh, bon il faut faire attention, euh, le vocabulaire utilisé, l'intonation de voix, donc on peut travailler tout ça, et euh, très clairement, euh, comme on va être face à nos élèves, ce jour-là, euh, on doit donner le meilleur de soi-même, c'est-à-dire qu'on doit se dire que, euh, même si on a l'impression que ça s'est très super bien passé, parce que des fois on ressort euh, euh, de ces eaux en se disant « oh là là, je crois que ça ne va pas passer <rire> ». C'est souvent détouré, comme ça d'ailleurs. Mais... <rire> ouais, c'est vrai. Et du coup, on se dit « mon Dieu, je crois que j'ai raté, je n'ai pas répondu correctement à la question », on se refait le film. Et puis finalement, euh, ce qu'on se dit en fait, c'est « il faut se vendre ». Mmh. C'est un peu comme un entretien hein, au-delà des questions. Je pense que déjà rien qu'à la manière dont on rentre dans la salle et pour laquelle, dans laquelle comment on s'assoit et comment on regarde et comment on se positionne, ça donne déjà. Euh, et je pense que ça donne Les jurys super pro euh, euh, vont tout de suite voir. Je pense que dès les premières secondes, ils savent en fait au-delà de poser des questions. Donc, la première, euh, la première apparition est très importante. Voilà. Je crois que ça, il, pour moi, euh, c'est important de s'y préparer, parce qu'au-delà de l'oral, de se préparer à bien répondre aux questions, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce que l'on fait ressentir aux autres, qui est très est important. Et ça travaille. C'est ça, c'est très bien. Et encore une fois, Stéphanie, ce qu'on note, c'est qu'on est en reconversion professionnelle, oui. mais... Euh, ben, ça peut être un atout parce qu'on euh, voilà, a passé des recrutements déjà pour intégrer une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, on sait un peu faire, on est plus mature que quelqu'un qui n'a jamais trop échangé avec des adultes euh, qui ont quand même un, un pouvoir décisif dans le recrutement. Donc, bon, ce n'est pas qu'on est très à l'aise hein, parce qu'on n'est jamais très à l'aise face à cet exercice. Nous, on a chaque année des stagiaires qui me disent « je suis sorti en pleurant » ou pendant les mises en situation à l'oral qui qui explose parce que c'est le trop plein de, de stress, etc. Mais pour autant, je pense que vous réussissez, et nous la preuve, hein, c'est que les stagiaires fort-prof, une fois qu'ils ont passé les écrits, dans 8 cas sur 10, ils réussissent les oraux. Parce que déjà, vous êtes entraîné, vous prenez beaucoup la parole, vous exposez tout au long de l'année, et parce que vous avez une maturité d'esprit qui fait que finalement, vous serez moins dérangé par une question de piège ou par, par quelque chose que les jurys bah, vont chercher à peut-être un peu vous provoquer, etc. Mais voilà, généralement, vous avez un peu plus de bouteilles, on dit, nous, pour, oui. euh, pour réagir, pas toujours, parce que parfois ça ne passe pas ou parce qu'on ne sait pas, on perce euh, tous ses moyens. Mais quand même, je pense que là, Pascal reviendra là-dessus tout à l'heure sur la légitimité et sur ce qui est apprécié aussi euh, par, euh, par les jurys de ces candidats en reconversion professionnelle. Ça peut être vraiment un atout, je pense, tout parfois, hein, d'être plus mûr que… Que, que, que certaines autres personnes. Donc très bien pour ça Stéphanie, alors maintenant vous êtes une, on comprend hein, de votre témoignage, une, une professeure des écoles épanouie euh, qui vous euh, régalait, hein, vous avez l'air, hein. enfin, nous à chaque fois qu'on échange avec vous, on sent vraiment cette, cette passion qui vous anime, qui pourtant n'en était pas vraiment une au départ, donc c'est encore plus encourageant je trouve. Donc c'est quoi les qualités d'un professeur des écoles euh, Stéphanie Être capable de remise en question au quotidien. C'est ça, c'est bien. De... C'est voilà. très important. Ah, c'est de... voilà. ouais. clairement, je pense que ça fait partie des premières qualités à avoir. Et puis après, ben, euh, d'être dans la bienveillance, bien. dans une écoute euh, à 360 degrés. <rire> voilà, c'est très important. Bien. Super. Alors, j'ai Jean-Paul qui me fait passer en même temps ah. euh, les petites questions parce qu'on ne on voit, le... <rire> voit pas toutes les questions. Alors, oui. la question, Stéphanie, qui est pour vous, c'est quand Stéphanie s'est-elle inscrite chez Fort Prof Est-ce que vous vous rappelez <rire> Ça fait cinq ans quand même. Ben, il y a cinq ans, du coup. Euh... Oui, non, mais alors, quel mois, pardon j ai, j ai ah, pas... Pardon, excusez-moi, je n'y étais pas. Mais je crois que je me suis inscrite tout début septembre. Voilà. C'est la majorité de nos stagiaires, hein, pour rassurer les personnes qui se posent la question. C'est vrai que alors, la, la personne qui a posé la question parle de l'anticiper. L'anticiper, c'est tout nouveau. Hein. Ça fait deux ans qu'on l'a lancé. Et c'est pour ça qu'on a compris aussi que certains avaient besoin de plus de temps. Mais avant, nos stagiaires qui débutaient, hein, les préparations ne commençaient. Que euh, septembre de l'année après. Même si vous arrivez en décembre ou en janvier, on vous disait, bah, très bien, vous, vous êtes inscrit, mais vous ne commencerez la prépa qu'en septembre. Depuis deux, trois ans, parce que voilà, le concours euh, il devient plus exigeant, etc. On fait des préparations en anticipé, ou on commence à préparer sur la remise à niveau, etc. Donc, rassurez-vous, même si vous vous inscrivez septembre-octobre, euh, ben ça, ça peut très bien se passer euh, si vous faites preuve de régularité, de persévérance, de cadrage. De... Voilà, c est, c est, je pense que tout est, est là-dedans. On a parfois des stagiaires qui s'inscrivent 18 mois à l'avance, et pour autant, ben, ils ne savent pas saisir l'occasion de se préparer 18 mois à l'avance, et ils arrivent... Préparés comme les autres, hein, finalement. Et il y en a, par contre, qui ont le temps et l'énergie de travailler bien avant et qui, qui exploitent ce temps disponible avant les débuts des cours. Donc, je dirais il n'y a pas trop de normes. Tout dépend de la, de la disponibilité que chacun va avoir au moment où il va commencer sa prépa. C'est sûr que si vous faites 45 heures par semaine, que vous avez quatre enfants à gérer, euh, un mari à gérer parce qu'il est… Euh, et voilà, est, ça, est, ça devient très, très compliqué. Mais, mais tout est jouable, hein, Stéphanie, et on est la preuve vivante. Oui. <rire> ok. Euh, Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier, Stéphanie euh, ben, J'aime beaucoup de choses, hein, le plus. Oui, ben, si vous deviez vous dire, ben, voilà, j'avais ce projet de reconversion et finalement, c'est ce point-là qui fait que je ne regretterai jamais. De jamais rester sur ses acquis, on ne peut pas s'ennuyer, ça n'existe pas l'ennui dans ce métier. <rire> je vous le confirme. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de jour semblable en fait, ça Non, oh là là, non. <rire> voilà. et, et Stéphanie, est-ce que vous vous rappelez, alors vous avez suivi une préparation Fort Prof il y a cinq ans, est-ce que ça vous est toujours utile Parce qu'on dit souvent, nous, hein, nos stagiaires aussi, une année de préparation concours, c'est intensif, hein, évidemment, et je pense que tout le monde l'a entendu, mais c'est aussi, j'imagine, utile euh, pour... Euh, son métier, puisque les épreuves du concours vous amènent aussi à avoir une, une réflexion sur le métier. Donc, est-ce que vous, vous, ce que vous avez appris pendant votre année de préparation, euh, chez nous ou ailleurs d'ailleurs, peu importe, vous est toujours utile aujourd'hui ben Oui, très clairement. Euh... Euh, par exemple, quand on avait euh, des sessions en, en EPS ou euh, en partie CSE, donc déjà, on, ça permet d'avoir une acculturation sur ces deux, deux thématiques qui sont vraiment, euh, qui sont, euh, sont l'ordre de notre quotidien de vie. Donc ça, c'est très important. Donc, euh, et le travail sur des séances, etc., avec des retours réflexifs, ça nous permet, euh, même l'année euh, qui suit euh, le concours quand on est PES, donc professeur des écoles stagiaires, euh, cela permet d'avoir bah, plus rapidement un retour sur ce qu'on est en train de préparer. Je vais prendre un exemple sur une séance de PS pour une classe de moyenne section. Euh, le fait qu'en amont, on ait vu des choses avec l'effort professeur, etc., sans se soit poser des questions sur la faisabilité, sur les prix requis, enfin plein de choses qui sont importantes à réfléchir en amont, ça nous permet d'être un peu plus. Euh, attentif à ce qu'il faut avoir avant pour pouvoir mener cette séance. Donc du coup, j'allais vous dire, au quotidien, ça continue encore à me servir, même cinq ans après, parce que je crois que c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est que comme chaque jour est différent, euh, tout ce que j'ai pu apprendre cette année-là continue à me servir, même en CSE, même face à des situations, ben, c'est vrai que du coup, on garde cette voie très pro et même si on est un jeune enseignant, eh bien, euh, tous ces savoirs-là nous permettent d'être légitimes face à une situation, par exemple, avec des parents ou avec d'autres collègues de l'école. Donc ça, c'est très important. Donc oui, ça sert au quotidien, euh, l'année qui suit la préparation, effectivement. Super et, et, et Stéphanie, c'est vrai qu'on n'a pas abordé un point, c'est l'année post-concours, du coup, comment ça se passe pour… Euh, alors, il y a eu une réforme entre-temps, évidemment, mais comme les personnes en reconversion, finalement, suivent un peu le même cursus, même avec cette réforme, c'est-à-dire qu'elles ont l'année de fonctionnaire-stagiaire, où elles débutent à mi-temps en classe, et, et finalement, ça vous permet aussi, j'imagine, de, de rentrer plus en douceur, même si finalement, vous êtes tout seul devant votre classe, hein, quand même Juillet, vous êtes déclaré admis, euh, admis au concours. Septembre, vous êtes en classe. Donc, j'imagine que ça, ça doit être aussi violent pour des personnes en reconversion qui se, se, ont préparé le concours, mais finalement, se retrouvent concrètement euh, quelques mois après devant des élèves sans avoir d'outils hein, Finalement, euh, qu'est-ce que je vais faire Donc co Comment vous allez gérer cette période-là j'ai eu un peu mal au ventre. <rire> Alors, après le passage du mal au ventre, il y a une sorte de triple motivation qui arrive de la fierté d'avoir réussi. Euh, une fois qu'on sait euh, où est-ce qu'on va être euh, en mi-temps présentiel dans une école, eh l'objectif c'est d'essayer de prendre le plus rapidement possible, si c'est encore dans les délais euh, contact avec les collègues de l'école, et peut-être l'enseignant avec qui on va travailler en pour pouvoir euh, ben, justement échanger, pour avoir déjà quelques billes pour savoir sur quoi travailler. Et ensuite, euh, j'ai envie de vous dire de, de profiter de cet été-là euh, qui suit de reposer. Aussi, euh, une parenthèse très importante, parce que l'année de PES, elle est aussi dense que l'année de préparation. Elle est fatigante, elle est pleine de remises en question. Et, et j'allais dire y est presque peut-être, si je devais choisir entre les deux en termes de fatigue, la vie de PS est assez fatigante. Donc euh, très clairement, très clairement je vais vous dire qu'il faut, euh, faut pas passer tout son été à potasser, à pas faire de parenthèses. Il faut euh, vraiment euh, proposer parce que les premiers mois euh, vont vous secouer positif, ça. mais euh, c'est c'est plein de remises en question et c'est important de, de faire une pause. Mmh, c'est ça. Et je pense que c'est important cette idée aussi, Stéphanie, de dire l'année préparation concours, c'est une année qui est intense. Mais l'année, euh, quand vous débutez, euh, quand on n'a rien construit, qu'on n'a pas encore l'expérience nécessaire… Nous, tous nos stagiaires nous le disent, c'est le double, ou le triple du travail, hein, parfois, parce qu'il y a les séquences de classe, parce qu'il y a les élèves, parce qu'il y a la fatigue, il y a les interactions avec les parents, avec l'équipe pédagogique, le métier de professeur des écoles, je pense... Tout le monde sait maintenant que ce n'est pas 8h30, 16h30 à la maison, je ne fais plus rien. Ça, c'est un rêve, qui je sais pas, mais c'est de l'imaginaire qui n'existe pas. Le métier de professeur des écoles, surtout quand on débute, c'est très intense. Donc après, l'expérience aidant, on s'habitue. Hein, Bien sûr, il faut 5 ans pour trouver voilà. son rythme, vraiment. C'est ça. Mais en même temps, ce qu'on entend aussi de, de, de, de votre voilà, Stéphanie, c'est que... Vous le faites avec passion et au contraire, ça vous motive encore plus parce que vous, avez, voilà, vous fixez des objectifs avec vos élèves, avec votre classe et c'est très bien. Donc, on retiendra que la qualité, c'est la remise en question. Hein. Il ne faut pas vouloir avoir écrit sur une, une page et vouloir appliquer concrètement, exactement à la lettre, ce qu'on a prévu. Ça ne marche pas comme ça parce qu'on gère de l'humain et que quand on gère de l'humain, ça ne peut pas marcher aussi facilement que ça. Mais qu'en même temps, ben, c'est ce qui vous porte aussi et vous permet de vous animer et de, et, et de, et de remplir vos, votre travail et votre satisfaction avec vos élèves. Ok, Stéphanie, est-ce que vous aviez euh, autre chose à dire à nos, à nos, à nos lauréats ou à nos, à nos participants ben, C'est de leur dire qu'il ne faut, qu faut rien lâcher, lâcher. qu'il faut y croire, qu'il faut rester motivé, qu'il faut s'entourer de personnes positives qu'il faut lâcher tous ces réseaux sociaux qui vous empoisonner, qu'il ne faut pas écouter toutes les choses négatives qu'on peut dire de ce métier parce qu'on est en train de le malheureusement, de le tellement le malmener alors qu'en fait, il y a des gens formidables qui font ce métier, qui se battent tous les jours pour, pour offrir un cadre sécurisé pour les élèves, pour se remettre en question, pour monter des projets d'équipe. Donc très clairement, il faut créer sa bulle avec des gens positifs autour de soi et se dire que quand on rentre, c'est une nouvelle personne qui peut aider à changer les choses, en tout cas mettre une belle lumière dans la salle de classe pour ses ouais. enfants, pour ses élèves. Donc voilà, il faut, faut y aller. Très bien, super Stéphanie. Bah écoutez, on va, on va continuer, mais les personnes qui sont là peuvent continuer à poser leurs questions et, et je pense que Stéphanie pourra aussi interagir avec Pascal. Maintenant, on va passer... De l'autre côté hein, de, de, de ce concours avec Pascal qui va un peu nous expliquer en tant que membre du jury en tant qu'inspectrice quand elle fait passer des oraux qu'est-ce qu'elle apprécie ces personnes là qu'est-ce qu'elle aime qu'est-ce qu'elle trouve d'intéressant à travailler aussi avec nos stagiaires en reconversion. Donc, euh, dites-nous un peu, Patel, vous votre avis sur ce positionnement-là. Alors, positionnement alors d'abord, euh, moi, je trouve que Stéphanie, elle a donné d'excellents conseils. Oui, hein, c'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'elle est, est, est, est, qu est rayonnante, donc oui. ça doit donner envie. Et euh, voilà, j'adhère à tout ce qu'elle a dit, euh, voilà, sur, sur, sur, tout, les, sur tous les points. Elle a donné d'excellents conseils. Alors, moi, je reviendrai sur, euh, voilà, quand on, quand on est dans un jury, vous avez dit tout à l'heure, et c'est vrai, on sait que les, les, les candidats hein, qui se présentent, ils, on va leur donner une classe au mois de septembre. Et euh, bien sûr que les membres de jury sont attentifs aux connaissances, bien sûr, mais ils pardonneront facilement une erreur dans la connaissance. Par contre, ils ne se posent qu'une question en fait, à l'oral, ils ne se posent qu'une seule question. Est-ce que, si est que je mettrais mon enfant dans cette classe Voilà. C'est à peu près la seule question que les membres du jury ont dans leur tête. Et donc, qu'est-ce qu'on apprécie des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou des mamans qui ont trois enfants et qui mmh. n'ont pas travaillé depuis longtemps eh bien, Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une maturité, mmh. il y a une expérience, il y a du bon sens. Euh, il y a une réactivité euh, aux, aux différentes situations qu'on leur propose. Et, et quand on, on les entend, on se dit, bah, finalement, les enfants vont être en sécurité. Et ça, c'est quand même, je dirais, un point essentiel. Alors, ça nous la... voilà, ça nous rassure. Moi, c'est la première chose que, que... quand j'étais en... dans les jurys d'euro hein, franchement, il y a des moments, j'écoutais la personne et je ne me posais que cette question. Est-ce que si j'avais un enfant, je le mettrais dans la classe Et donc, je crois que ces personnes qui sont en reconversion professionnelle, elles ont la maturité, elles ont le recul, elles ont... Souvent, la, la, la communication, alors on, on verra après hein, par rapport au concours, quand oui, on n'est pas oui. sûr de sa communication et qu'on est envahi par le stress, qu'est-ce qu'on peut faire Mais souvent, ce sont de vrais atouts. Hein. C'est oui. le premier point qu'on qu regarde. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je regarde moi, dans un dans sa, dans sa jury. Alors, euh, Pascal, vous qui faites partie de ces jurys, quelles sont les questions qu'on peut poser alors, au-delà des questions purement disciplinaires Alors, ou très théoriques hein, sur le PS sur, sur la connaissance âmes bon. éducatif. Mais je pense qu'il y a plein d'appréhensions, sur, surtout avec la nouvelle épreuve, hein, parce que Stéphanie ne connaissait pas la nouvelle lecture, mais maintenant, il y a une fiche de candidature où le candidat doit présenter en cinq minutes son parcours. Oui, hein. oui. Alors, évidemment, il faut que ce soit en lien avec les compétences du PE. Ouais, C'est-à-dire qu'on montre dans son expérience antérieure que qu'on a fait quelque chose qui s'apparente ou qui nous permettrait de gérer, par exemple, un groupe d'individus ou d'animer. Et, et, et, et quels peuvent être, pour juger si quelqu'un, si vous allez donner si votre confiance à cette personne-là, que, quels sont les types de questions que vous pouvez poser Alors, déjà, la première chose, bah, effectivement, on, on teste un peu la motivation. La motivation, euh, elle n'est pas j'ai toujours voulu faire ce métier. Oui. Voilà, ça c'est un peu court. Et moi, quand je fais de la formation, je leur dis attention, ce n'est pas la réponse qu'on attend. Euh, ce qu'on attend, c'est d'abord de savoir si la personne s'est vraiment informée sur ça. le métier. Donc, on va leur poser des questions. Est-ce que, voilà, qu est qu'est-ce qu que vous percevez de ce métier Et quand on perçoit un métier, c'est aussi... Euh... À quelles difficultés on s'attend voilà, Parce que si on s'attend effectivement à avoir des difficultés de gestion de classe, à avoir des difficultés avec les parents, à avoir des difficultés d'apprentissage pour des élèves pour lesquels c'est difficile, là, on se dit que la personne, elle s'est quand même vraiment préparée, qu'elle a été au-delà d'une préparation de connaissances, qu'elle s'est vraiment posé la question. Voilà. Et, euh, et, et je pense que les personnes qui sont en reconversion professionnelle, alors euh, Stéphanie disait tout à l'heure, elle s'est assise sur un banc et ensuite elle. A... Okay. Mais elle a dit aussi que c'était venu de rencontres, donc de réflexions, de, de, di... de, de connaissances de ce métier. Avoir envie de faire ce métier, c'est vraiment euh, le connaître en fait. Mm -hmm. Et pas simplement se dire oh, ben oui, jouer à la maîtresse, c'est sympa. Ben non, jouer à la maîtresse, ça demande, ça demande un investissement. Vous avez dit tout à l'heure, oui. Euh, moi, je teste aussi de savoir si les gens ont compris que l'école, ce n'était pas 8h30, 16h30, mais que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Voilà. Donc, ce sont des questions. On va leur poser des questions sur la motivation. On va leur poser des questions sur euh, quels sont leurs atouts. Est-ce que vraiment, ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient apporter à ce métier Donc, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, en fonction euh, de, de, de, leur, de leur vécu, de leur expérience, et euh, eh bien, c'est qu'est-ce qu'ils vont apporter à leurs élèves, finalement et donc, ça veut dire aussi ne pas être centré uniquement sur soi, mais être centré sur les 30 élèves qu'on va vous pouvoir vous confier à la rentrée. Voilà. Donc, les atouts qu'ils ont, les difficultés de ce métier, leur motivation profonde, la connaissance qu'ils ont de ce métier. On teste ça beaucoup. Euh, ça va être ce, ce type de questions qu'on va leur poser. D'où l'importance. Je pense que c est, c est, je comprends, Pascal, mais en même temps, des personnes qui sont en recoration professionnelle, qui continuent à travailler, ben, elles, elles ont une vocation peut-être, elles ont l'envie, mais par contre elles ne savent pas ce qui se passe réellement dans une école elles n'y sont jamais allées, à part en tant que maman peut-être ou papa, et justement je crois que ça c'est quelque chose aussi qui, les clichés qu'il faut faire tomber, c'est à dire qu'on ne peut pas arriver et prétendre connaître l'école quand on est juste maman, parce qu'on qu ne connaît pas l'école quand on est juste maman, on voit ce qui s'y passe mais on ne le lit pas, les stages sont peut-être utiles que... Alors les stages sont toujours très utiles ah. quand on peut en faire oh, c'est ouais. pas toujours facile, il faut oui, le dire oui, hein, oui. c'est pas toujours facile parce qu'il y a une protection des, des classes et pour pas qu'il y ait trop de monde donc c'est pas toujours facile par contre il y a moi ce que je conseille aussi hein, on a des sites aujourd'hui où il y a des vidéos mm. et les vidéos elles montrent des élèves qui sont en apprentissage des mm. classes qui fonctionnent c'est c'est pas c'est pas forcément l'idéal mm. mais mm. ça permet de cerner de voir mm. un mm. petit mm. peu voilà et puis je crois que oui on peut être on peut avoir le vécu de parents hein, et puis on peut aussi avoir eu un entretien avec l'enseignant mm. et puis avec l'enseignant avoir posé des questions mm. avoir je pense que les rencontres, ça se prépare. Ça se prépare, mm -hmm. ça, ça c'est certain. Ce n'est pas, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire bah, Je vais devenir enseignant parce que d'abord, c'est la représentation qu'on avait lorsqu'on était à l'école. On est bien d'accord, c'est un métier qui a beaucoup changé. Les exigences oui. ont changé. c'est plus du tout la même chose. Donc je crois qu'effectivement, le conseil qu'on donne, c'est. Voilà, d'avoir ce recul et d'avoir les informations sur ce qu'est ce métier vraiment. D'accord. Et, et est-ce que, Pascal, on peut dire qu'il y a quelque chose, vous, en tant que membre du jury, vous, vous n'aimez pas, qui peut être rédhibitoire à une oral Alors, on y reviendra parce qu'on va faire un live en guise sur les épreuves orales et le positionnement que doivent avoir les candidats, mais j'imagine que parfois par méconnaissance, où les candidats peuvent dire des choses qui, qui font oui, ils ils ont, très peur aux juristes. Ils ont qui... parfois des certitudes. Voilà. voilà. Donc va. je crois que, alors, on est bien d'accord, c'est le juste milieu, on ne peut pas dire à, je ne sais pas tout le temps. Mais oui, vous ai parlé, on regarde ouais. le positionnement. Tout à l'heure, Stéphanie a dit quelque chose de très juste. En fait, quand un candidat rentre dans la salle, quand il s'assoit et qu'il... La bonjour, La communication, ça c'est vraiment essentiel. Mmh. Une personne qui est à la fois dans un positionnement professionnel, une certaine humilité. Puisque, euh, en fait, dans les jurys, il y a des inspecteurs, il y a des conseillers pédagogiques. Les conseillers pédagogiques, eux, se disent, euh, est-ce que cette personne est malléable Est-ce que cette personne, elle va apprendre Est-ce que cette personne, elle va se remettre en question Est-ce que cette personne, elle va suffisamment écouter pour un moment donné, avancer, progresser. Dans les questions que pose le jury, le jury, ce qu'il attend, c'est de voir la personne réfléchir, euh, euh, essayer de progresser dans sa réflexion. Donc, effectivement, ce qui est très désagréable dans sa jury, alors parfois c'est le stress hein, qui amène ça, hein, mais on le cerne quand même, c'est la certitude. Voilà. C'est la certitude, c'est euh, euh, ou alors c'est les clichés, oui. c'est les clichés éducatifs, ça aussi, ça agace un peu parce Mais que oui. ça veut dire que les personnes restent figées dans une oui. représentation oui. sans évolution. <rire> voilà, ça, ça agace. D'accord. Il bon, faut, faut c'est intéressant aussi parce que parfois effectivement, ça peut être le stress, ça peut être un manque de confiance. Ça peut certains. être le stress, ça peut être le stress qui donne ces comportements. On, on y reviendra peut-être sur cette histoire de stress. Hein. Alors, comment ces personnes en reconversion, Pascal, peuvent justifier, peuvent prouver leur motivation On en a parlé un petit peu avec Stéphanie, mais, mais c'est vrai que j'imagine que ça, c'est... Euh Comment le justifier cette motivation Comment prouver au jury qu'on a vraiment l'envie de faire ce métier sans tomber dans des clichés de bah « ben oui mais j'ai toujours voulu être bah, Je pense que alors d'abord ils ont dans l'entretien de motivation c'est ce qu'on leur demande. On leur demande d'avoir déjà fait une analyse des trois points de leur carrière déjà des compétences parce qu'en fait c'est déjà une qualité de réflexion de se dire « ben bah, j'ai fait ce métier et en fait ». Quelle compétence est-ce que j'ai développée qui va être utile dans mon métier C'est déjà prouvé au jury qu'on a cette qualité de réflexion. Voilà. Mais si on a été une maman avec trois enfants et qu'on n'a pas travaillé depuis très longtemps, on est quand même légitime parce qu'en regardant ces, ces enfants, on a quand même aussi pu avoir un regard sur le travail scolaire, sur leurs difficultés scolaires, mm -hmm. sur ce qui les aide et ce qui ne les aide pas. Vous voyez, je crois que la qualité principale, c'est cette qualité de réflexion, d'observation. Et, et donc, euh, voilà, moi je pense que ça, euh, lorsque ils sont dans le jury et qu'ils peuvent montrer qu'ils ont eu ce retour sur eux-mêmes, de se dire, mais finalement, je me présente à ce concours, je vais être enseignant, mais qu'est-ce que j'ai comme compétence mmh. Et puis de faire peut-être aussi l'écart, avec une certaine honnêteté. <rire> il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses que je peux modifier. Voilà, quelqu'un qui arrive, qui me dit, vous bah, vous savez, euh, voilà, moi, je sais que gérer une classe, ce n'est pas facile hein, et, et on peut avoir des difficultés avec certains élèves, mais je sais qu'on peut travailler avec les conseillers pédagogiques, on peut, on, peut, on peut acquérir des techniques. Ça veut dire que la personne, elle se prépare. Ok, très bien. Et, et une autre question, Pascal, c'est cette gestion du stress quand même qui, qui peut être très Alors. pénalisante. Et ça, c'est compliqué parce qu'on l'imagine, mais tant qu'on n'est pas devant la porte pour passer son oral, j'imagine qu'on ne sait pas ce qui va s'y passer et que quand vous arrivez devant trois personnes avec parfois des IUN qui peuvent être peut-être un peu plus bon, moins… Comment on gère son stress quand est... on est devant un... Alors, on sort, on court, on pleure, on fait quoi Alors déjà, déjà, euh, déjà, effectivement, si on est vraiment très stressé, parce qu'il y a vraiment des personnes pour lesquelles c'est presque pathologique, hein, on mm -hmm. sait qu'ils vont perdre tous leurs moyens, je crois qu'il faut faire ce travail en amont. Là, il faut mm -hmm. vraiment travailler sur ce stress en amont. Il y a des tas de possibilités d'hypnothérapie, de, de, de coaching, etc. Il faut faire ça, il faut faire attention, parce que ça, évidemment, ça peut être paralysant. En okay. fait, voilà, voilà. Alors, bon, les méthodes for prof, elles sont très... Très bonne pour ça parce que euh, quand on est en présentiel euh, bah je dirais vous voyez que euh, en, en présentiel ou en, en visio et qu'on est déjà on s'entraîne déjà à, à prendre la parole devant les autres à expliquer c'est déjà un bon apprentissage après l'autre la, chose c'est que il faut tout le long de l'année gérer ce stress c'est à dire faire un pas en arrière arrêter de se regarder et de faire monter la pression parce qu'on regarde le stress qui monte et vous l'avez dit tout à l'heure quand je fais un devoir Soit je me dis « je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, je ne sais pas ce que je fais là, etc. » Ou alors on se dit « bien, qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que pourquoi je n'arrive pas à ça Donc là, je pose la question, quelles aides je vais avoir Comment je vais m'en sortir C'est pas la même attitude. C'est-à-dire que soit on se laisse complètement envahir par le stress parce qu'on est complètement tourné sur ses émotions et sur soi-même, soit à un moment donné on se tourne vers l'extérieur, sur le devoir qu'on a à faire, sur les aides qu'on peut avoir parce que de toute façon, dans l'enseignement, ça va être la même chose. Soit à un moment donné on est envahi par le stress dans une classe de ne pas savoir gérer une classe, soit à un moment donné on regarde les élèves et on prend en charge sa responsabilité. Donc moi, le conseil que je donne c'est un toute l'année dj resta ça 2 c'est se faire la représentation mentale c'est à dire euh, imaginer quand on est devant le jury et quand on est devant le jury être à un moment donné centré sur la technique de l'entretien et pas centré sur ses émotions mmh. s'entraîner s'entraîner avant ça ça me semble important en fonction des personnes il y a des personnes qui vont avoir un petit stress et puis ça, ils vont le gérer toute l'année. Puis il y a des personnes pour lesquelles vraiment là, quand je dis pathologique, ce n'est pas, pas un jugement, mais on sent que là, il y, a, il y a une perte de contrôle. Là, il faut le travailler en amont. Là, il faut trouver les moyens de le travailler en amont. Okay. Et, et quelque chose aussi, Pascal, d'assez flagrant dans le milieu de l'éducation nationale, c'est le jargon que vous utilisez. Hein, et c'est ce qu'on dit souvent euh, aux personnes en reconversion, hein, qui ont fait tout à fait autre chose, ça peut être des informaticiens des juristes, etc. Cette, cette, cette pardon, acculturation à ce jargon particulier, quand même. Oui. Comment, comment on apprend à parler Édignate, madame la directrice. Madame... Oui, mais alors, vous savez, tout le monde est passé par là. Hein. Moi, je me souviens, quand j'ai débuté ma carrière, on me parlait des fils, on me parlait, on parlait de la folle et je me demandais qui c'était. Donc, on, on utilise beaucoup aussi les, les, les, les, voilà, les, les sigles, etc. Bon, je crois que l'année de formation, euh, elle est faite pour ça. Hein. Elle est, et et dans, lorsque, justement, ils sont, euh, dans leur année de formation, mis dans des situations d'oraux, euh, ou de travail en binôme, parce que Stéphanie le disait tout à l'heure, le fait de travailler avec un binôme, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'oblige à, à utiliser ce vocabulaire. Alors, vous savez, en langage, il y a le vocabulaire passif et actif. Le vocabulaire actif, c'est celui qu'on apprend à utiliser à bon escient. Donc... Ce vocabulaire, toute l'année, on va l'apprendre. Hein. Alors, oui, c'est vrai, c'est un vocabulaire spécifique. En même temps, on l'apprend assez facilement. Il y, a des vocabulaires partout, hein. <rire> Il y a des vocabulaires dans toutes les professions. On va l'utiliser au fur et à mesure. Le fait de s'entraîner à l'oral, le fait de travailler avec un collègue, on va l'utiliser. Puis, au bout d'un moment, ben, je vais vous dire autre chose la différenciation pédagogique, eh bien, vous allez l'utiliser même quand vous serez avec des amis et que vous leur expliquerez quelque chose. Donc, voilà, ce, ce jargon. On l'utilise, voilà, au bout d'un moment. Mais, mais quand même, le, le but de la question, parce que c'était de dire il est important quand même. Moi, je me rappelle ah, très de quelqu'un qui disait, pour, une, pour, une, pour faire un petit cliché, euh, normalement dans les et quand il euh, y a des réunions, on se reconnaît. Bien sûr, vous, bien même sûr. Même sans vous parler ou en vous parlant quelques mots, vous, vous savez spontanément. Donc, c'est quand même le jury voit quand même que l'empreinte est déjà ancrée dans la personne oui. qui vient passer donc ça il faut quand même c'est important oui. je pense si on parle de bo nous, des fois, on écrit le men le bo euh, quand on parle de compétences de tous ces termes alors compétences on en parle partout mais il y a quand même des termes mais je pense qu'ils sont déterminants je bien sûr il faut montrer au bien sûr quand même qu'on a mis justement on n'est pas en classe on n'exerce pas mais on a compris quand même qu'il y avait des termes particuliers bien ce qu'on dit parfois c'est un commercial ne peut pas arriver en parlant de ROI, de, de benchmark, de reporting. Ça ne marchera pas avec les élèves, ça ne marchera pas. Avec Bien tout. sûr. Donc, il faut vraiment s'acculturer oui, quand même. Hein. Oui. C'est important moi. Alors, en il fait. y, y a une chose aussi qui me... Voilà, j'en je, je discutais avec des certains stagiaires dernièrement. Euh, on ne leur demande pas de le connaître par cœur, mais quand même, quand on se présente à un concours, on lit quand même le bulletin officiel. Voilà, c'est quand même voilà le minimum. Euh, je dis, alors, on ne l'apprend pas par cœur, on le relit souvent, on le relit quand on a un devoir à faire, parce que justement, c'est en le relisant, en l'utilisant, qu'on s'approprie ce vocabulaire. Voilà. Et puis, on s'oblige à utiliser ce vocabulaire. Vous avez raison, on s'oblige à l'utiliser, parce que le jury... Alors, quand on prépare un concours, moi je parle beaucoup des mots-clés, je dis qu'on prépare beaucoup des fiches synthèses avec des mots-clés, mais c'est vrai aussi que le jury, quand il entend un candidat, il note les mots. Mm. Il note les mots que le que le candidat euh, euh, dit parce que on a euh, voilà, au bout d'un temps, on se rappelle pas de tout. Donc on fait prendre des notes et quelles notes on prend Et ben on prend ouais. ces termes de vocabulaire. Voilà. Ça, Donc bien. ça on les prend. Le danger peut-être aussi en parallèle parce que ça peut être d'utiliser un mot ah oui, en ne sachant pas qu'est-ce qu y a de <rire> Ah terme. oui, je suis d'accord. La zone proximale de <rire> développement, action, voilà. on évite de l'utiliser quand on n'est pas capable parce que fait, là le jury dit, il va venir là-dessus vraiment bon. Alors, je, je, juste à l'heure, Brigitte, vous disiez, « Oh, bon, euh, oui, ça arrive qu'il y ait des jurys qui soient bourbons Mais il faut savoir quand même que les jurys, dans leur grande majorité, ils ont des consignes. Et les consignes qu'ils ont, c'est de permettre au candidat de donner le meilleur de lui-même. Donc, même quand ils posent une question, parfois, ils mettent le, jury en, ils mettent le candidat en difficulté. Ce n'est pas forcément volontaire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Par contre, si les candidats utilisent le des termes, bah forcément, le jury va, le, le, le, les membres du jury vont dire « vous pouvez nous expliquer ce que c'est ». Alors là, par contre, c'est très mal vécu. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas être dans un vocabulaire pro-scientifique quand on ne le maîtrise pas. Il faut être dans le vocabulaire de base qui est dans les instructions officielles. C'est-à-dire que tout enseignant doit être capable de lire, de comprendre et de réutiliser. Très bien, c'est clair. Et, et Pascal, vous alors, qu'est-ce que vous, j'avais posé la question tout à l'heure à, à, à Stéphanie, c'est quoi pour vous les qualités indéniables que qu'un qu professeur des écoles ou en devenir euh, doit avoir Alors pour moi, il y, en a, il y a deux qualités. La première, c'est la sérénité. Parce que euh, c'est un métier plein d'imprévus. <rire> la sérénité, c'est faire preuve de recul, c'est faire preuve de justement de réflexion et d'analyse en toutes circonstances. Et puis la deuxième, c'est la patience. La patience forcément avec oui. ses élèves. Mais je dis aussi la patience avec soi-même. Et euh, quand on prépare un concours, il faut être patient. On a toute une année pour progresser. Donc, il ne faut pas penser que c'est en un mois et demi qu'on va tout connaître et qu'on va être prêt. Euh, Ce n'est pas la première année qu'on est au top. Donc, voilà, c'est sérénité et patience pour moi. Voilà. Et, et Pascal, au début de l'entretien, quand vous êtes présenté, vous, vous avez insisté sur le fait que l'inspecteur d'éducation nationale ou le cancer pédagogique ont aussi cette mission d'accompagnement. Comment vous, vous allez accompagner euh, les candidats ou les lauréats au concours, dans cette année post-CRPE en particulier Est-ce que, est que vraiment, parce que là, il y, a, il y a des académies où on sait que les moyens ils sont, puis il y a des académies où c'est plus compliqué, où parfois les stagiaires nous disent « mais je n'ai pas d'aide », ou alors j'ai toujours peur, ils ont peur de s'adresser aux inspecteurs, aux conseils non. pédagogiques, parce qu'il y, y a toujours cette… Tant que je ne suis pas titularisée, je ne fais pas encore partie de, de, de, de l'éducation nationale, oui. et j'ai peur, donc comment vous concrètement, aider Alors, les vous aider le candidat D'abord, ils n'ont pas à avoir peur. Vous voyez, ça, quelque part, euh, ce n'est pas une posture professionnelle que dire qu'on a peur du conseiller pédagogique ou de l'inspecteur. Parce que euh, le, le, le, savoir demander de l'aide, savoir appeler l'inspection pour dire « écoutez, je, voilà, je, je suis en difficulté, par exemple, de gestion de classe », eh bien, ça sera euh, tout en l'honneur de, de, de cet enseignant qui a compris que s'il ne gérait pas sa classe, il va mettre les élèves en danger et il demande de l'aide. Donc, normalement, ils ont un certain nombre de suivis avec des formateurs, des conseillers pédagogiques. L'inspecteur, il ne vient pas systématiquement visiter euh, les jeunes enseignants, mais il faut savoir que les, les nouveaux enseignants sont sa priorité. Donc, on peut toujours demander un rendez-vous à un inspecteur. Ça, il faut le savoir, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On demande un rendez-vous, parfois même on a un rendez-vous téléphonique. Il faut savoir exprimer, peut-être ses inquiétudes, cette demande d'aide. Donc, voilà, ils ont normalement, ils ont un certain nombre de visites. Alors Soit ils sont peu visités. Parfois, vous l'avez dit, sur les terrains, il y a des moyens différents. Parfois, ils vont être beaucoup visités et des fois, ils pensent qu'ils sont trop visités. Parfois, pas assez. Euh, y a, de toute façon, ils ont une première visite assez rapidement. Ça, c'est une obligation puisque, je répète, on a quand même la sécurité des enfants en jeu. Soit on considère que finalement, ils se débrouillent bien et qu'ils savent trouver les ressources à l'intérieur même de l'école ou dans les outils, les livres pédagogiques, etc. Et dans ces cas-là, ils ne vont pas être une priorité de visite, mmh, mmh. sauf s'ils le demandent, et s'ils en demandent, soit effectivement, ils vont être ré visités régulièrement. Alors, ça dépend des circonscriptions. Il y a des circonscriptions où l'inspecteur va aller voir systématiquement les, les, les, les, les, les jeunes enfants. enseignants, <rire> va même aller les inspecter en fin d'année. Et puis, il y a des académies où ça ne sera pas le cas, où l'inspecteur les verra dans la deuxième année. Donc, ça dépend vraiment des académies, du nombre de personnes, etc. Mais en tout cas, c'est une attitude professionnelle que de savoir aller chercher de l'aide. Il y a l'aide dans l'école. Il y a le directeur d'école, il y a d'autres enseignants plus expérimentés, il y a les maîtres formateurs, mmh. voilà. Mais après, oui, il faut savoir appeler et demander de l'aide. Ok, bon, donc c'est vraiment un conseil et je pense que ça, c'est quelque chose quand même que nous... Que nous décrivent souvent les stagiaires, c'est qu'on n'ose pas demander. C'est si, bien sûr. Votre conseil, c'est si demander, ils ne sont pas sanctionnés. Mais absolument pas. Alors, ils ont, ils, ont une, ils ont à un moment donné une confusion. En fait, c'est parce qu'ils sont évalués. Donc, forcément, comme ils sont évalués, ils veulent montrer le meilleur d'eux-mêmes. D'accord Mais l'évaluation, elle est progressive mmh. dans l'année. Et en début d'année, s'ils demandent un conseil ou hein, ils demandent de l'aide parce qu'ils ne savent pas bien gérer leur classe, ce n'est pas ça qui va faire qu'on ne va pas les titulariser. On va voir la progression qu'ils ont. On va voir si justement ils savent tenir compte des conseils. Donc, ça, ça me paraît important. Autre chose que je voudrais dire, quand on débute un métier, il faut aussi avoir l'humilité de savoir qu'il faut avoir des outils. Moi, je le dis, c'est la première chose qu'on doit avoir. Il y a des livres du maître qui sont là pour ça. Euh, il y a des fiches pédagogiques qui sont là pour ça. On ne commence pas à créer. Le métier d'enseignant, avant d'être créateur, il est d'abord de faire avec les outils dans l'intérêt des élèves. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui… Alors ça, c'est une question vraiment que j'aimerais poser à, à, à toutes les deux. Qu'est-ce qui, à votre avis, est le plus difficile aujourd'hui euh, dans la classe, dans l'école Qu'est-ce qui peut être difficile dans ce métier Il faut quand même en parler, hein, on ne va pas… Regardez que le super positif, même si on est convaincu nous, que ça l'est. Mais il y a quand même des difficultés sur lesquelles il faut peut-être se protéger, anticiper. Oui. Donc Stéphanie, vous, en tant que professeur des écoles, qu est que, quelle est votre plus grande difficulté à vous Ou pas, hein peut-être qu'il n'y en a pas. Voilà. Des, des, des grandes difficultés euh, Non, euh, pas vraiment, parce que euh, justement, il faut vraiment revenir sur le fait que c'est un métier d'équipe et on oublie beaucoup, c'est-à-dire qu'une fois qu'on ferme la porte de sa classe, effectivement, on est seul, mais il y a toute une équipe autour de nous qui gravite et du coup, euh, il faut, voilà, ce sont des personnes ressources avec lesquelles il faut vraiment communiquer au maximum. J'allais dire ce qui peut être difficile les premières années, et euh, c'est la relation avec les parents qui peut être un petit peu compliqué dans certaines situations parce que là, du coup, euh, on a une posture, il faut garder une posture d'enseignant. C'est vrai que quand on débute, on a l'impression d'être moins légitime que notre collègue qui a plus de bouteilles. Et du coup, on va peut-être moins oser euh, dire certaines choses ou en tout cas, on va mal les formuler parce que je pense qu'il y a vraiment… Euh, euh, une technique de communication avec les parents et elle n'est pas oui. évidente à acquérir. acquérir. Elle s'est ben, au vécu et à force de rencontres, qu'on ben, qu prend du recul sur les situations aussi et qu'on n'a communiquer parce qu'on ne communique pas avec un enfant ou avec ses collègues de la même manière que l'on va communiquer avec les parents. Donc, moi, je pense que ça fait partie des points difficiles du métier. C'est la communication dans cette triangulaire-là euh, enseignant et eh ben. que c'est là d'ailleurs qu'il est important de savoir se faire aider, parce que le directeur d'école a un rôle hein, d'accompagnement des jeunes enseignants, justement. Alors moi, bon, ça n'a pas été forcément le cas de Stéphanie, moi ce que je vois sur l'ensemble des, des, voilà, des jeunes enseignants, c'est souvent la gestion de classe mmh. et la gestion de euh, certains enfants particulièrement difficiles en termes de comportement. Et là, il ne faut pas se leurrer, nous avons de plus en plus d'enfants dans les, dans les classes qui ont des troubles graves du oui. comportement, ce qui, je répète, qui n'a rien à voir avec le handicap, hein, parce qu'on peut avoir oui, être oui, porteur oui. de handicap et n'avoir aucun oui, problème. C'est autre chose, c'est des enfants qui peuvent être déstructurés pour diverses raisons. Et ça, forcément, c'est difficile. Mmh. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut demander de l'aide tout de suite, mmh. parce que avant même d'enseigner le français et le mathématiques, il faut d'abord gérer une classe. Et il faut que les élèves travaillent dans le calme, dans la confiance, et qu'un enseignant aussi travaille dans le calme et la confiance. Donc, c'est la gestion de classe pour moi. Et c'est donc, quand on parle de la gestion de classe, je dirais que c'est la posture d'autorité. C'est-à-dire que là, il y a parfois des nouveaux enseignants qui, sur la posture d'autorité, ne sont pas toujours très clairs. Qu'est-ce que c'est que la posture d'autorité Ça, il faut y réfléchir. Mmh. Il y a des, des articles qui sont très bien dessus. On y travaille avec les conseillers pédagogiques, mais ça, ça me semble, ça me semble un point important. Très bien. Bon, mais ben C'est très clair. Et vous, Pascal, la dernière question, puisque là, je vois que le temps passe et que après, on ne pourrait pas non plus trop retenir tout le monde. Euh, Qu'est-ce que, pour vous qui êtes membre du jury, qui accompagne au quotidien des personnes en reconversion professionnelle, comment vous vous pensez qu'il est plus évident qu'ils soient formés C'est quoi qui marche le mieux quand on veut se former à la, en tant que professeur des écoles Quelles habitudes ils doivent prendre On a posé la question tout à l'heure à Stéphanie sur les habitudes de travail, etc. Vous qui êtes intervenante chez Fort Prof, qu'est-ce que vous le, leur conseilleriez pour se préparer efficacement à ce concours Alors, bah, je, moi je reviens sur ce que disait tout à l'heure Stéphanie, d'accord. Hein, il y a une régularité de travail qui me semble indispensable. Ils ont au moins, alors ça dépend des personnes, ils ont au moins une dizaine d'heures. Dans la semaine, ça, il faut, il faut se caler un emploi du temps. Et je suis d'accord avec Stéphanie, c'est se faire un emploi du temps avec des plages de travail et des plages personnelles de respiration. Ça, Je crois que c'est extrêmement important. Voilà. Euh, après, euh, je pense qu'il faut avoir une organisation, une méthode de travail. Et cette méthode de travail, je le dis, c'est ne pas se noyer sous des tonnes de lecture, mais savoir se faire ses fiches synthèses, savoir repérer les mots-clés, être très organisé, savoir aussi régulièrement mettre, écrire quelque part ce qu'on sait maintenant, ce qu'on peut se sécuriser ils ont besoin, besoin d'être sécurisés, mmh. pour se sentir légitime il faut se sentir sécurisé donc il faut connaître aussi l'avancée qu'on a est ce que l'on sait, noter, est moi, je qu moi je dis qu'il faut le noter moi voilà. je dis qu'il faut le noter parce que sinon on a toujours l'impression de jamais rien savoir sauf que c'est ce qu'on dit souvent c'est pas vrai ça fait trois mois, regardez tout ce que vous avez. Tout à fait. Il y a, oui, il en reste encore plein à prendre, mais vous avez déjà fait le tiers du chemin et il faut l'écrire effectivement. Tout à fait. On... Ils, ont, ils ont souvent, alors je vais prendre l'exemple du français par exemple, ils ont souvent une mauvaise représentation. Je ne sais plus, par exemple, je ne sais pas faire la question de réflexion. Je n'ai pas rédigé depuis longtemps. Et en fait, quand à un moment donné, on les pousse, on dit Mais bon sang, allez-y ben oui, ils se rendent compte qu'ils ont des progrès à faire, mais qu'il y a des bases. Ils ont besoin de connaître ces bases. Donc, et ça revient aussi au stress. S'ils sont quelque part se laisser envahir par le stress, c'est être toujours dans le négatif de ses compétences. Alors qu'à un moment donné, avoir une attitude professionnelle, c'est savoir quelles compétences on a et sur quelles compétences on peut compter pour ensuite voir l'écart qu'il y a par rapport à la progression. Connaître la progression qu'on a... C'est s'appuyer sur ses compétences et juste, c'est ça la gestion du stress, c'est avoir une vision professionnelle. Très bien, moi je trouve que ça correspond très bien à l'état d'esprit de certains stagiaires et c'est vraiment ce qu'on leur dit au quotidien, de se rappeler aussi du chemin parcouru. Bien sûr, lui. bien et sûr. De voir aussi tous les progrès, tout ne s'apprend ne pas en, en quelques mois, il faut du temps pour construire, surtout quand on se lance dans un nouveau... Tout projet. à fait. Et, et pour vous, Pascal, qui intervenait en présentiel, je sais que vous tenez beaucoup à cette formule. oui. J'aime beaucoup qui, le contact. Comment, voilà, mais qu'est-ce qui peut être intéressant pour les candidats aussi au concours à cette, cette formule et qu'est-ce qu'elle qu qu apporte en fait Le présentiel, bah, je, je dirais que le présentiel, il y a deux atouts. La première, bah, c'est d'être lancé dans l'oral, de se confronter devant une classe. Donc quand on est stressé, ça fait du bien de se, se, se, se confronter à ça. La deuxième, c'est que le formateur, il entend les erreurs. Et ça, c'est très important, parce que, bah, vous savez, ils le, ils le voient sur un papier qu'on apprend par ses erreurs, mais après, il faut le pratiquer. Et en fait, dans le présentiel, on comprend ce qu'ils n'ont pas compris, et que quelque part, ils n'ont pas toujours, euh, le, le, eux, le, le, le, le retour sur eux-mêmes. Voilà. Et ça, ça permet tout de suite de rectifier quelque chose, de dire, non, attendez, là, vous n'avez pas bien compris. Donc ça, je crois que c'est un grand atout du présentiel. Après, toutes les formations sont intéressantes, mm -hmm. en fonction de, voilà, de sa vie, etc. Le présentiel, il a... Il a cet atout pour moi. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez un mot de la fin à dire, Stéphanie Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-Paul peut-être sur le chat, ou est-ce que c'est clair pour tout le monde Est-ce que on a quelques minutes là Non, il n'y a pas de questions. Bon, ben, très bien. Stéphanie, est-ce que vous avez le petit mot, un petit mot de la fin à, à, pour, nos, pour nos candidats ou pour, pour, pour les personnes qui s'intéressent à ce projet de reconversion dans le métier de professeur des écoles eh bien, j'ai envie de leur dire qu'il faut foncer, qu'il faut y aller et que derrière, il se passe de très belles choses. Et euh, voilà, j'ai envie de dire qu'on a besoin de nouveaux enseignants, on a besoin de nouvelles énergies, on a besoin de tout ça pour continuer à ben, faire progresser les élèves, à les voir évoluer. Et c'est un métier qui, de ce point de vue-là, est juste formidable, même avec les élèves difficiles. On arrive à obtenir des choses et c'est vraiment gratifiant. Voilà. Donc euh, je pense qu'on a vraiment de belles choses à apporter et euh, voilà, j'ai envie de dire aux futurs candidats qu'il faut y aller, faut y croire et que il se passe voilà, enfin c'est très positif quoi. Voilà. Oh, super, c'est très bien, je pense, Stéphanie, ça, ça clôture bien. Là. Et vous, Pascal, Pascal bah, Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils regardent le parcours de Stéphanie, hein, <rire> euh, qui a très bien su effectivement euh, dire que euh, la légitimité, c'est ce qu'on a au fond de soi-même. Hein. Et euh, donc, euh, on peut avoir eu euh, un parcours scolaire difficile. Si à un moment donné, on a envie de faire ce métier, si on est convaincu, si on a réfléchi, si on a pris la, voilà, la réflexion, eh bien, <rire> en regardant Stéphanie aujourd'hui, son sourire et son épanouissement, ça doit leur donner envie d'y aller. Voilà, ouais, tout le monde a voilà. une maîtresse comme Stéphanie. Voilà, <rire> voilà. donc je leur non, ça souhaite... Ça fait du bien. Et, fait fait bien. Du bien. et puis, euh, c'est je suis d'accord avec Stéphanie... Euh, voir un enfant sourire parce qu'il a réussi quelque chose, il n'y a pas plus de grande gratification. Voilà, je leur souhaite de poursuivre et puis de, de, de s'épanouir dans ce connaître. beau métier. Super. Bah écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de... de Jean-Paul va vous mettre un petit lien, je pense, dans le chat, qui vous permettra pour les participants d'obtenir à l'issue de la réunion de demain le petit guide du PE qu'on a élaboré, qui revient un petit peu sur toutes ces questions, sur les conditions d'éligibilité du concours, sur, sur, sur quelques chiffres clés et puis sur le métier. Hein, on explique un petit peu ce que c'est ce métier. Donc, n'hésitez pas parce que moi, je trouve que c'est une petite mine d'informations et surtout quand on a des doutes, une, ça donne quand même une, une petite visibilité sur ce large métier, mais en synthèse. N'oubliez pas, donc ce live sera rediffusé demain sur tous les réseaux sociaux, mais également là... Plusieurs vont suivre, puisque chaque semaine, pratiquement, il y aura un nouvel live avec une nouvelle thématique. La semaine prochaine, c'est Aurélie, la directrice pédagogique de Fort Prof, et Jean-Paul, qui animeront un live à 18h, pareil, mardi prochain, et qui porteront, ce live portera, pardon, sur les épreuves écrites. C'est-à-dire que là, on va faire vraiment un débrief complet des de, de, de, de trois épreuves écrites, de, des conseils. On va un peu décortiquer les rapports du jury pour vous interpeller sur les points clés sur lesquels il ne faut pas faire d'impasse. Et à la rentrée, on abordera les épreuves orales, hein, qui sont quand même déterminantes aussi, puisqu'il y a un grand nombre de points sur ce concours, sur les épreuves orales, donc il est essentiel de les réussir et de bien les réussir pour tout ce qu'on a dit, en particulier sur l'attitude, sur le positionnement institutionnel que vont attendre les personnes qui vont vous écouter, etc. Et ensuite, on reviendra sur les préparations for-prof en présentiel, parce que nous, on pense qu'elles ont vraiment tous leurs atouts, et que dans cette préparation et dans la légitimité du, du le cadrage des points de ce concours, elle, elle, cette formule est vraiment adaptée pour réussir aussi bien les écrits que les oraux, et également ben, pour tout ce qu'on a dit avec Stéphanie hein, sur le binôme, sur le fait d'être en groupe. On oublie, on a oublié avec les années Covid, on s'est un peu tous renfermés dans d'autres bulles et on s'est habitués à travailler en visio ou en, en webinaire, etc. Mais le présentiel, nous qui avons quand même une expérience de 26 ans sur ce concours, on se rend compte que l'échange, l'interaction, la vie de groupe avec les professeurs, euh, les autres stagiaires, même si on est dans une préparation de concours, c'est quand même bien essentiel. Donc voilà, on reviendra aussi sur tout ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook, sur tous ces lives que nous animerons dans les prochaines semaines. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter à tous une très bonne soirée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on vous remercie de votre écoute et de votre participation à ce live. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.